Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais utiliser Google Classroom, c'est la rentrée, je dois réorganiser mes classes, en créer des nouvelles et inviter les élèves. Cette vidéo est destinée aux enseignants qui souhaitent s'initier à l'utilisation de Google Classroom dans leur classe. Dans cette vidéo, je vous montrerai notamment comment créer une nouvelle classe, comment inviter vos élèves, comment publier vos, votre premier devoir et aussi comment euh, archiver un cours tout de suite, le générique. Générique. sur euh, Google, où vous allez simplement, dans la barre de recherche, taper Google Classroom, ou alors un outil que j'apprécie beaucoup, c'est le petit menu « Applications », où vous retrouvez toutes vos applications Google préférées. Je tape sur Google Classroom, et j'arrive directement sur ma page d'accueil, évidemment, vous, vous devrez encoder votre code euh, ainsi que votre adresse euh, liée à votre établissement scolaire. Attention qu'ici, euh, voilà, vous avez bien le logo et bien l'adresse qui est liée à l'établissement scolaire parce qu'il arrive qu'avec votre compte Gmail, vous essayez de vous connecter, mais évidemment, vous n'arrivez pas sur le même menu. Donc, vérifiez bien que vous êtes bien avec votre compte scolaire. Alors là, on retrouve ben, tous les cours que j'ai utilisés l'année dernière. Je vais d'abord archiver ces différents cours. Alors vous, c'est un petit peu dans le désordre, hein, puisque vous préférez sans doute savoir comment créer. Mais ici, je vous montre déjà comment on peut archiver un cours. C'est assez simple. Il suffit de se rendre sur le petit menu. Donc il y a trois options et il y a « Archiver ». Voilà. Tout va être archivé dans le Drive. Et ça, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Tout est archivé. Évidemment, je n'ai plus aucun cours, puisque je viens de tout mettre aux archives. Et vous allez voir que pour créer un nouveau cours, c'est très très facile. Je me rends simplement sur le petit plus. Et ici, dans ce cas-ci, je vais créer un nouveau cours. Le cours que je veux créer ici, c'est le cours de sciences sociales en sixième année. Rien de plus, rien de moins. Vous voyez qu'il est très facile de créer un cours. Il y a un petit temps de latence, évidemment. Voilà, Le cours apparaît. Et voilà, il m'ouvre directement le, le cours. Je peux retourner évidemment sur l'écran d'accueil. Ici, il y a zéro élève d'inscrit. Évidemment, j'ai encore inscrit personne, ni invité personne. Mais si j'avais créé mes différents cours, évidemment, je vais avoir des tuiles, comme c'était le cas initialement avec les différents cours que j'ai archivés. Alors bien sûr, vous allez pouvoir vous amuser sur ce cours en changeant éventuellement euh, le thème, hein, ce qu'on appelle le thème, ou en intégrant une photo euh, de votre choix. Donc, ici, vous arrivez vraiment sur la page d'accueil du cours que vous avez créé, et vous voyez qu'il n'y a en fait que trois menus possibles, le menu flux, le menu travaux et devoirs, et le menu personne. Alors, on va se rendre dans le menu personne, puisque l'idée ici, c'est quand même d'inviter nos élèves. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez directement le code du cours qui vous est proposé. Invitez les élèves, ou communiquez-leur le code du cours. Donc, si vous êtes en classe et que les élèves ont un accès euh, à Google Classroom, vous pouvez leur fournir ce code, et en encodant ce code, ils vont directement rejoindre le cours. Comment ça pourrait se passer ben, Éventuellement, je peux vous montrer. Euh, l'élève va arriver, il y a un petit plus, rejoindre un cours, il clique sur rejoindre un cours, et il met le code que vous avez vu précédemment. Donc, si tous les enseignants créent, créent un cours, ben, l'élève va à chaque fois utiliser le code adéquat, et les différents cours vont apparaître. Cette manipulation n'est à faire qu'une seule fois. Ne vous inquiétez pas, il ne faudra pas refaire ça pour chaque connexion. Une fois que c'est fait, c'est définitif, et il ne faut plus se réinscrire. Alors, on va utiliser une méthode un peu plus dirigiste, et ici, je vais directement inviter un élève. Je crée un petit plus. Donc, Je vais mettre le nom d'un élève fictif. Voilà, il est bien dans le domaine, donc il est bien enregistré pour mon école, et donc son adresse apparaît. Je le sélectionne, je vais faire comme ça pour les différents élèves. Évidemment, le, le, le code est plus facile si vous avez 25 élèves. Maintenant, si vous avez 10 élèves, les adresses peuvent être vite encodées. Euh, vous pouvez également ajouter un enseignant, donc imaginons que vous soyez deux enseignants titulaires du même cours ou pour une raison x y vous voulez inviter un autre enseignant, par exemple un stagiaire, c'est tout à fait possible. On peut également inviter des tuteurs, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail, donc évidemment si un parent veut avoir accès à tout ce qui se passe dans Classroom, il peut avoir accès et avoir un résumé hebdomadaire qui lui sera envoyé ou mensuel. Eh bien voilà, vous pouvez déjà commencer votre cours puisque vos élèves sont invités. Alors, dans le menu flux, vous allez pouvoir communiquer, créer une annonce, euh, éventuellement. Cette annonce euh, est par exemple l'échange d'une ressource. Voilà, imaginons que je veuille leur, leur communiquer cette ressource. Eh bien voilà, première ressource, et je la publie. C'est aussi simple que ça, et là, tous les élèves ont accès à cette ressource. Éventuellement, si je le souhaite, je peux euh, directement communiquer avec un seul élève. Donc ici, je n'ai pas beaucoup d'élèves, évidemment, mais je pourrais, je pourrais éventuellement sélectionner les élèves qui m'intéressent. Ça peut être utile en cas de remédiation ou en cas d'absence d'un élève. Je veux qu'il se remette à jour. Eh bien, je peux lui envoyer directement des devoirs. Si euh, un élève n'a pas compris, ben, je peux lui envoyer aussi des ressources supplémentaires via ce biais. Et là, à ce moment-là, il n'y a que lui qui les voit. Les élèves, éventuellement, peuvent partager aussi des ressources euh, ou poser des questions directement sur cette plateforme. On va se rendre dans la plateforme Travaux et Devoirs puisque c'est là que vous allez créer des choses auxquelles les élèves doivent absolument répondre. Donc, Vous pouvez leur poser une question. Vous pouvez aussi créer un devoir. Donc là, ils vont devoir remettre... Un document ça je le verrai dans une prochaine vidéo mais je vous montre déjà ici euh, cette fonctionnalité bien donc vous avez vu ici comment finalement créer un cours comment l'archiver comment inviter des élèves et comment publier avec ces fonctionnalités là vous êtes déjà un pro de google classroom car finalement ce sont les activités principales il n'y a pas beaucoup d'autres choses que vous pourriez faire avec ça mais je trouve que voilà on va à l'essentiel et c'est ce qui est vraiment euh, efficace dans cet outil, c'est la simplicité des menus et la prise en main est très rapide, en une dizaine de minutes on a tout de suite compris comment ça fonctionne je vous souhaite une bonne continuation essayez évidemment l'outil essayez c'est l'adopter je ne travaille pas pour Google mais en tant qu'enseignant je l'utilise au jour le jour et j'en suis très content, ça me facilite le travail je vous en souhaite autant et je suis à votre disposition sur Youtube ou en direct pour poser éventuellement vos questions et j'y répondrai avec plaisir. A très bientôt.